Bonjour, bienvenue aux universités insoumises. Ce sont les parenthèses et c'est le quatrième volet. Alors, on va essayer de, de parler de la croissance. La croissance, c'est ce que toutes les politiques publiques recherchent pour pouvoir assurer le plein emploi, le bien-être, la distribution de richesses, etc. Un débat agite actuellement les économistes puisqu'il semblerait qu'on rentre dans ce qu'on appelle un processus de croissance, de stagnation séculaire. Ça veut dire très simplement qu'on serait sur des taux de croissance extrêmement faibles euh, Pratiquement pas, pas plus que la croissance de la de la population. L'économiste qui a mis euh, cette notion de stagnation séculaire sur le en débat, c'est Robert Gordon, et qui explique que la nouvelle révolution auquel on assiste, qui est la révolution numérique, entraînerait des rendements de productivité décroissants. Dit en langage simple, c'est que ça ne créerait pas donc le, les emplois qu'on créé crée les les, et les richesses qu'ont créées les autres révolutions. Dans sa période néolibérale, le capitalisme a réussi à maintenir ses taux de, son taux de profit grâce à une réduction quasi universelle de la part des salaires dans la création de la valeur ajoutée et euh, par le recours à un endettement euh, massif. Si on revient euh, stricto sensu à ce qu'on appelle euh, l'économie, euh, la révolution numérique et l'économie euh, qui en découle. Il y a une étude qui a fait grand bruit, qui a été reprise dans beaucoup de médias, qui est celle de Frey et Osborne, qui montre qu'il y aurait 46% des emplois qui seraient en risque d'être automatisés aux États-Unis dans les prochaines années. A relativiser par une autre étude d'un dénommé auteur, qui lui, en détachant le, le principe de, le, les tâches et l'emploi, arrive à un taux beaucoup plus faible de 9%. Mais malgré tout, donc, il y aurait une révolution numérique qui, entraînerait donc, euh, qui risquerait d'entraîner un, un chômage relativement massif. Cette révolution numérique, souvent, prend des formes. C'est des nouvelles appellations, comme l'économie dite collaborative. Pour faire simple, c'est chaque fois qu'on a accès à Internet et qu'on a une plateforme, voilà, ben on échange, on participe, on collabore. Un exemple d'économie collaborative qu'on pourrait citer, c'est celui de Wikipédia puisque là, on a accès gratuit à une encyclopédie, et qui fait rentrer dans l'économie une économie dit de la gratuité. Et donc, comme elle ne donne pas lieu à une valorisation marchande, donc monétaire, donc elle n'est pas prise en compte par les, par les taux de croissance. On peut s'en réjouir de cette évolution. Mais en même temps, l'économie collaborative, quand elle se, se développe sous la forme des plateformes que tout le monde connaît, je citerai simplement Uber, eh bien elle constitue une attaque assez, assez corrosive sur ce qu'on a mis près d'un siècle, presque deux siècles à construire, c'est-à-dire le salariat avec toutes les protections qui vont avec, le temps de travail, le... Euh, l'assurance chômage, les congés payés, euh, etc. Si on analyse maintenant le, les effets quantitatifs de cette euh, révolution euh, numérique, euh, on assiste à un transfert de main d'œuvre, de poste à poste et de secteur à secteur. Et ce transfert de main d'œuvre, c'est qu'il y a une augmentation d'une part des, des emplois hautement qualifiés et d'autre part une augmentation ou un maintien des emplois très peu qualifiés. Et donc une, une érosion assez conséquente de ce qu'on appelle les emplois Intermédiaire, ce qui conduit mécaniquement à une augmentation des inégalités, à l'intérieur même du salariat. Le travailleur est de plus en plus en relation avec une machine et donc il euh, y a une forme de savoir qui est transféré dans la machine et le travailleur simplement pour, là pour la servir. Ça entraîne des univers assez déshumanisés, beaucoup de, de violence euh, dans les entreprises, dans les institutions. Autre élément qu'on peut mettre pour essayer de discuter l'ensemble de cette, de cette problématique, il y a un problème de débouché, c'est-à-dire que si la révolution numérique entraîne une perte massive d'emplois, on aura donc des salariés privés de revenus, donc se pose la question de euh, comment les marchandises vont trouver à être achetées par des personnes qui n'ont plus de revenus. Et enfin, pour terminer, euh, historiquement, l'augmentation de la productivité n'a pas forcément entraîné euh, une stagnation. Dans le siècle dernier, 13,6% d'augmentation de, de la productivité horaire, qui s'est traduite par une baisse de, du temps d'emploi de 44%. C'est comme si on disait qu'à l'heure actuelle, par rapport à nos grands-parents, on travaillait à, à mi-temps. Conséquence de tout ça... En système capitaliste, c'est celui qui, qui s'impose à nous. Il y a urgence à re revitaliser le, le statut de salariat, notamment sur euh, toutes les protections qui vont avec, augmenter les minima sociaux, parce que beaucoup de gens vont se retrouver en précarité, et remettre sur le chantier la question de la réduction du temps de travail en situation d'emploi. Comme euh, la recherche de croissance est, est toujours... Euh, euh, le but des politiques publiques, poser clairement la question de son adéquation avec la satisfaction des besoins sociaux et euh, le respect des contraintes environnementales. Ça tombe bien parce que comme nous on essaye de, de, de défendre l'avenir en commun, on a un certain nombre de réponses très, très concrètes, notamment au niveau du statut du salariat, le développement de ce qu'on appelle la sécurité sociale professionnelle, au niveau de la réduction du temps de travail, ben, arriver à faire les 35 heures mais de manière effective, euh, aller très vite sur les 32 heures, rajouter une sixième semaine de congé payé et pour ce qui concerne le contenu de la croissance, bien euh, introduire ce qu'on appelle nous la, la règle verte et euh, la planification écologique. Voilà, Bon, j'espère que euh, cela vous a plu, n'oubliez pas de de liker, n'oubliez pas de partager, de commenter, de vous abonner. La semaine prochaine, nouvelle parenthèse qui continuera sur la question de la réduction du temps de travail. Et puis n'oubliez pas, en attendant, eh ben, euh, la guerre de position continue. Allez, salut